Bon, qu'est-ce qu'on a Vol à main armée, agression, coups et blessures, et délit de fuite. Tu fais pas les choses à moitié, hein J'ai rien fait de tout ça. Je sortais juste ma poubelle. Tu m'en diras tant. Tu reconnais pas ton couteau Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est pas à moi. Je suis jamais rentrée dans cette supérette. Je vais te laisser tranquille. Mais... Tu vas tout me dire. Je vous ai déjà tout expliqué. Vous vous trompez de personne. J'ai vu le voleur au loin et j'ai... Tu l'as vu Tu le couvrais Non Non, pas du tout, vous y êtes pas J'ai vu le voleur arriver, j'ai essayé de l'arrêter, je lui ai mis un coup de sac poubelle. Un coup de sac poubelle Et tu penses vraiment que je vais gober ça Mais c'est parce que c'est ce qui s'est passé Je lui ai mis un coup de sac poubelle pour l'arrêter après, il m'a attaqué et puis il s'est enfui quand vous êtes arrivé. Je vous jure, ça s'est passé comme ça. Alors, si je comprends bien. Quoi Oui. Et donc C'est pas tes empreintes. Allez, sors, dépêche-toi.